Durant, durant la journée de lundi, les plus chanceux seront vous, chers Capricornes, les Vierges, les, les Taureaux. Mardi et mercredi pour le Québec. Mardi, mercredi et jeudi AM M pour l'Europe, la lune sera dans le verso, votre deuxième maison. Vous participerez dans les projets collectifs avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Vous serez attiré par les personnes qui apportent des nouvelles idées et prennent des initiatives. Vous pouvez même montrer l'exemple en encourageant le renforcement de l'esprit d'équipe et de la réalisation des objectifs communs. Et individuel. Vous pourriez faire des revenus supplémentaires si vous travaillez dans le domaine de vente. Vous pourriez aussi avoir des dépenses nécessaires à faire. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec. Jeudi, PM, vendredi et samedi pour l'Europe.